d'entrée, que tous les sénateurs incontinent aillent ramasser leur dents entières. Aucun innocent, à part l'école Blanc Connais-tu de grands bandits encore en vie, rien d'étonnant Et toi t'es un chien pour ta taffer avec un casier J'en connais une qui allait à l'assemblée avec un bracelet J'te la jure. famille c'est sacré, la piste secrètement J'ai juste rappeler toutes tes différences de traitement Traite-moi Parano, fais-moi rire comme un tweet de Nadine Morano. Moralement déloyaux, mégalos, démagos. Face à eux, nous ne sommes pas des moutons mais des agneaux. Ils répondent pas par oui ou non aux questions qu'on leur pose. Ils bégayent des grandes phrases qui veulent pas dire grand-chose. Ils cumulent des salaires pour des postes qu'ils n'occupent pas. Ils légifèrent, légifèrent, mais ne respectent aucune loi. Et rien n'évoluera. Suffrage universel inopérant. Alors nous, on fait comment Votez utile, votez pour ou pas. Je vous donne ma voix, vous irez voter pour moi. Ils n'ont jamais pris, le tromaient. Et s'ils le prenaient? Il faudrait, <rire> faudrait vérifier, je suis sûr qu'ils n'ont même pas de porte-monnaie. Ils se font tout offrir pendant qu'on se fait claquer des portes au nail. Ils s'invendent des diplômes et ça passe crème. Ils font voter les morts, ils extorquent les vieilles. On a des contentieux, ils ont des contentieux, suisses. Ils établissent des consensus avec juges et journalistes. C'est vrai, vrai que la fracture sociale elle s'agrandit. C'est vrai que l'ascenseur social il ralentit. C'est pas moi qui vais faire le mécano, chacun son rôle. J'arrêterai le rap quand sarcoïde. Et derrière l'écologie, y'a plus grand monde. Réchauffement climatique, je vais passer l'hiver en tout Il sera bien trop tard quand la raison se fera entendre. Nous verrons du feu, la planète sera déjà en centre. La terre brûlée, combien de temps encore cette république va perdurer? Un fait divers, la terreur plane, esprit perturbé. Et on sait très bien comment ça va se percuter. Les discours insécuritaires, identitaires, ça me fait J'attends les prochaines élections comme un 30 février. Leur tête de con soit les affichés, un concours de mots jetés. Bref, je défie quiconque de me convaincre de voter. Votez, votez, votez, votez pour moi. Allez, votez, votez, votez, votez, votez, votez pour moi nul votez blanc votez vote utile votez beau ou pas je donne ma voix vous irez votez pour moi pour tous et tous pourris Ils estiment qu'avec un RSA on peut se nourrir Chien, gros écart PDF pour nous Aztec et APL T'as beau relire le scénario, il n'y a jamais de happy end Qu'ils reçoivent du gros pif de la part des lobbies On éponge leurs puis on finance leur pixines Ils n'yclatent ton salaire annuel en une séance de shopping Ils affirment qu'un pain au chocolat se vend à 10 centimes On avale Malbouffe, OGM, food et la télé dans notre crâne efface tout Certaines classes sociales Ils trouvent leur compte avec le fisc Mais la gauche ou la droite te Désigne la main du fist Et au second tour Tu pourras choisir royalement Entre un sandwich au caca Et une poire à lavement Votez nul, votez blanc Votez utile, votez ou pas En tout cas, je vous offre ma voix Vous irez voter pour moi Cadeau Je veux